Comment débloquer la gorge trop serrée Alors ça, il ne faut pas que tu restes dans cette situation. Si ça t'arrive, ça va vraiment contrarier ton chant. Ta voix, ne va pas sortir comme tu veux et ça va te prendre la tête. Donc, on va, on va voir ça ensemble tout de suite. Et je vais te donner un exercice très pratique, très pragmatique qu'on va pouvoir faire ensemble tout de suite pour que tu ressentes la différence. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour se faire plaisir en chantant. Alors, l'histoire de gorge serrée, il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle. Peut-être que d'habitude, ça va, tu chantes et puis tout d'un coup, tu arrives à un passage où ça craint, c'est compliqué, c'est pas évident pour toi et là, tu sens que tout d'un coup, ton corps est en train de se crisper et là, ça se noue ici, ça se serre. Peut-être que c'est aussi avant de chanter, tu de l'appréhension, tu as cette sensation de gorge nouée. Ce n'est pas très libre ici, ce n'est pas confortable. Et du coup, voilà, pour chanter, ce n'est pas super, tu n'as pas beaucoup d'aisance pour chanter. Donc, ça peut aussi arriver, tu as beaucoup chanté aigu et tu sens que ta gorge, elle se serre et c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'après, très difficile de revenir à une gorge détendue. Des fois, on parle de gorge, de gorge ouverte, c'est une image, mais ça va être très compliqué pour toi de revenir à cette gorge détendue. Et Du coup, sur les morceaux d'après, ça va continuer à être galère. Et Ça par exemple, à la chorale, si tu as un morceau, tu sens qu'à cause d'un morceau, tu t'es crispé, tu as la gorge qui est maintenant serrée, ça va être très, très compliqué de continuer à, à chanter pendant encore 45 minutes, une heure, avec cette gorge serrée parce qu'en fait, le phénomène va faire que de s'amplifier et de s'aggraver. Donc, on va passer à l'exercice. Alors, euh, l'exercice là, on va le faire ensemble. Et euh, tu sais que tu peux, je, je, tu sais, je fais aussi des, des, des vocalises, des exercices d'échauffement. Donc, tu peux peut-être aussi commencer par ça les échauffements. D'ailleurs, je vais te mettre un lien, je vais t'en offrir. Je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo. Et si tu cliques dessus, tu vas pouvoir télécharger là d'ici la fin de la vidéo, tu auras reçu un lien avec des échauffements que tu vas pouvoir faire à la maison. Donc ça, ça va être très bien à faire en complément de ce qu'on va faire là tout de suite. Donc, la première chose à faire, ça va être vraiment de comprendre euh, gorge serrée, qu'est-ce qui se passe Et on va amplifier le geste. On va le faire, ça va être pas très confortable, mais il faut vraiment que ton cerveau il mémorise cette sensation pour pouvoir la détecter le plus rapidement possible. Alors, on va mettre nos mains ici là, de part et d'autre de la gorge et on va faire exprès, on va se crisper. On va vraiment amplifier le phénomène, donc on va faire exprès. On ne va pas le faire très longtemps, mais vraiment que tu comprennes, où ça se passe, que tu aies ces sensations. Et Donc là, on va te crisper, tu vois moi, là je crispe, moi je, toi, je, je serre même la mâchoire, je... ah, n'est pas très confortable. Okay. Donc on va faire ça. Donc ça, c'est le geste qu'on ne veut plus et le fait de l'amplifier, ça va être vraiment pour, je dirais, augmenter ton niveau de sensation. Parce que le but du jeu après qu'on ait fait l'exercice, ça va être que tu puisses euh, plus tard quand tu chantes détecter que ça, que ça se sert à temps pour pouvoir refaire cet exercice tranquillement donc on fait ça on crispe on ça, voilà. et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va imaginer qu'ici tu sais on a comme les poissons des ouilles là qu'on pourrait faire rentrer l'air par ici et on va mettre nos mains et on va prendre une inspiration par la bouche d'accord comme si l'air rentrait par ici ou aussi comme si on voulait repousser nos mains donc je crispe et après je vais, prendre, je vais cette, cette inspiration. Je crispe et j'inspire. Ok, ok. Je réinspire encore. Et plus j'inspire, plus je, je cherche à. comme si je voulais faire rentrer l'air par ici. C'est une image, on est d'accord, c'est pas ce qui se passe, mais ça va t'aider. Ok, comme si tu, ta gorge repoussait un peu tes mains comme ça. Voilà. Et en fait, toi, je le fais au bout de deux, trois fois, je sens que vraiment, ça, ma gorge s'est dénouée, ma gorge s'est détendue. C'est un exercice qu'on avait fait en live d'ailleurs sur la chaîne, qui marche très, très bien. Voilà. Et là, je sens que vraiment, ma gorge est détendue. Je n'ai plus du tout. Je suis à l'inverse de la sensation de crispation qu'on faisait tout à l'heure là, quand on faisait l'exercice le, pour vraiment sentir cette crispation. Donc ça, ça va être ce que tu vas pouvoir utiliser. Donc, cet exercice-là, maintenant, comment on va pouvoir l'appliquer Fais-le déjà comme on vient de le faire là pour t'habituer au geste. Donc, tu crispes volontairement et ensuite, tu cherches à respirer comme si tu voulais respirer ici par des ouïes que tu aurais ici, qui n'existent pas, ce n'est pas une réalité physiologique, mais c'est une image qu'on va utiliser, une image mentale. Ou comme si je voulais un peu repousser mes mains ici. Et force est de constater que là, la gorge se détend. Donc, déjà, tu le travailles comme ça, à part. Donc ça, tu peux le faire n'importe où. Hein, dans ta salle de bain, euh, tu attends le bus, euh, je ne sais pas quoi. Euh, avant une réunion, euh, tu as un rendez-vous Skype avec des collègues. hop, Tu peux faire ça. Juste, ça, c'est pour apprendre le geste. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est avant de chanter, tu vas pouvoir faire les petites vocalises que je t'envoie. Donc, si tu as cliqué sur le lien qui est en dessous dans la description, n'oublie pas, euh, tu vas pouvoir recevoir une petite vocalise d'échauffement d'exercice. Tu fais cet exercice. et avant de chanter, tu vas faire aussi maintenant cet exercice du poisson. Là. Je l'appelle l'exercice du poisson pour te réinitialiser un petit peu avant de chanter. Parce que dans ta journée, peut-être que tu t'es crispé pour d'autres raisons, peut-être que tu as beaucoup parlé, peut-être que ta gorge, allait est déjà un petit peu serrée. Okay Donc, on fait réinitialisation avant de chanter. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est quand tu vas chanter, essaye de te concentrer pour détecter cette sensation tu sais, de gorge crispée qu'on a travaillé au tout début de l'exercice, pour que ça allume une petite alerte. Et du coup, à la fin de ton morceau, tu vas dire Ah, là, je sens que ma gorge, elle commence à se serrer, elle commence à se nouer. Ok, donc je vais faire, avant de, avant de continuer, je vais faire l'exercice du poisson là, de réinitialisation. D'accord. Donc C'est les trois étapes. Déjà, tu travailles l'exercice tout seul pour bien savoir faire l'exercice. Ensuite, tu vas faire l'exercice en complément de ta routine d'échauffement juste avant de commencer à chanter. Et Ensuite, tu vas faire l'exercice après avoir chanté un morceau dans lequel tu auras détecté que ta gorge commence à se serrer, à se nouer. Voilà, j'espère que cet exercice t'aura beaucoup aidé. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Des exercices comme ça, il y en a plein, il y en a toutes les semaines. Okay Active bien la petite cloche de notification, ça te permettra d'être alerté par YouTube à chaque fois que je suis en live. L'intérêt, c'est qu'en live, tu vas pouvoir me poser tes questions et tu vas même pouvoir passer en direct si tu le souhaites. Et euh, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui sont en galère, qui t'ont déjà dit ah quand je chante, j'ai la gorge qui est trop serrée, ce n'est pas confortable, tu vas les aider en leur partageant cette vidéo.